Et bientôt le départ de cette première course. C'est parti pour cette euh, première épreuve. 1400 mètres à parcourir. Sonal Chesna est sollicité. Master of Disguise va se montrer le plus rapide devant Sonal Chesna. Then on est bien parti. After the hero de Cloud uh, seed, qui est en épaisseur. On trouve uh, le nouveau Annika Montana. Son intérieur, Master of Survey. À l'arrière, Al-Madar, Global Glory en dehors, et Brooklyn's Choice ferme le cortège. Les fantômes la descente, 1000 mètres à parcourir avec Sonaz Chesna qui donc Master of Disguise. Sonaz Chesna à l'extérieur, toujours de Master of Disguise. Zenon à l'extérieur, lui de After the Oda, bien placé. Cloud Sida en parcours difficile en dehors. Master of All Ice avec Icor bien caché. Ensuite, Arnica Montana, Global Glory, Al-Amadar qui court green à l'arrière. Et Brooklyn's Choice ferme toujours le cortège à 600 mètres d'arrivée à la rue du gouvernement. Alors, Sonaz Chesna qui est parti finalement Je le monde de Sonaram. Zenon, After the Order. Marshal of Disguise se retrouve en 3-4e e position. Cloud Seed, Master of All Ice. Almada reste en main, tout comme Global Glory. Anika Montana va se rapprocher. Brooklyn's Choice, à l'entame du dernier virage avec Sonaz Chesna. Zenon, After the Order, à l'extérieur, va faire l'effort. Zenon qui attaque donc Sonaz Chesna avec After the Order qui termine bien lui aussi en dehors. Zenon avec After the Order. Zenon, after the order. « After the order revient. « After the order va s'imposer devant Zenon. « of All Eyes avec les autres. » On va mettre tout en place. Et c'est parti pour cette deuxième épreuve. Alors, très sollicité, il y a Lazer, la nouvelle unité, Naofaz Mal également. Alors, qui va lancer cette épreuve Laser Naofaz Mal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 Donc Mr. Green Street va tenter maintenant franchement de prendre l'intérieur avec Saint-Rose Guest African Rock. Il y a Grand Vision Imperial Rage, Star Zeus, Forzaim et finalement Overdose. L'avantage pour Nao qui contrôle bien les choses, Lazer surprend pour l'instant également. Action plaisante en deuxième position Mr. Green Street, Sen Guest African Rock Imperial Rage, Grand Vision, Forzaim, puis on retrouve Starve Zeus et Overdose. Les chevaux n'auront bientôt plus que 500 mètres à parcourir avec Naou Fazmal qui a bien entamé sa course. Laser, Mr Green Street reste dangereux tout comme Senor's guest. Forzaim overdose arrive à l'extérieur. Grand Vision également doit maintenant réagir avec Donoyou en selle. Les chevaux maintenant vont entrer dans la ligne droite avec Naou Fazmal qui va lancer le sprint final. Naofazmal, well, Senos Guest maintenant ça sa poursuite. laser va lâcher le morceau. On va chercher le favori qui pour l'instant n'arrive pas bien avec Naofazmal, well, Senos Guest. Mal well, à l'intérieur, à l'extérieur, Attention, Torchestaf, Zeus, Senos Guest et, nos et for par Auril, bientôt le départ. C'est parti pour cette troisième épreuve, 1850 mètres à parcourir. Alors, Dropkick qui est bien sorti, sollicité à l'extérieur à Cities avec la toque rouge de Roy qui va diriger les opérations. Donc, 8 Cities au Marlington's Revenge. Ovation Award, Dropkick, Protier Paradise évolue en épaisseur pour l'instant. Inauguration à l'arrière, Liverpool Champ. Et Jetstream ferme le cortège dans la ligne droite pour la première fois sous l'impulsion de 8 Cities qui compte de longueur d'avance. 8 Cities... Sur Ovation Award pour paradise qui va se rapprocher à l'extérieur, en troisième épaisseur toujours. Arlington's Revenge bien placé sur les barres, Inauguration, Dropkick, Jetstream et le favori Liverpool uh, Champ qui pour l'instant est en queue de peloton. Aux abords du tournoi à l'Arctique, on s'en met environ à parcourir dans cette course pour Eight Cities, pas inquiété en tête de cette épreuve. Ovation Award qui va bien en deuxième position. Euh, parcours difficile par contre pour Pretty Paradise. Arlington's Revenge est idéalement placé lui, 3-4e. Inauguration n'est pas mal en dehors de Drop uh, Kick. Jetstream est toujours en dernière position. Liverpool uh, Champ uh, qui commence tout doucement à bouger, sous la cravache même pour reprendre le mort. Liverpool le Champ donc à l'avant à la rue du gouvernement. On retrouve 8 Cities Ovation Award. Arlington's Revenge qui est sollicité quelque peu. Inauguration, également Drop Kick, Protea Paradise, Jetstream. Et euh, sous pression, euh, Liverpool le champ à l'entame du dernier virage. Eight Cities, Arlington's Revenge. Il faudra compter sur Vision Award, sur Inauguration. Le favori est assez loin, Liverpool le champ Donc Eight Cities qui tente de s'accrocher. Inauguration va bien terminer. Arlington's Revenge à l'intérieur. Arlington's Revenge qui a l'avantage et qui va s'imposer encore une fois The White City's inauguration. Il s'élance pour la quatrième course avec là un bon départ pour Backpacker et Stream Ahead, complètement à l'extérieur. Bergerac, Battle of Alasia. Puis on retrouve Noirs Boy, Blackburn Rock à l'extérieur de Creation, Prince of Persia et Arabian Air. Donc c'est bien parti devant pour la nouvelle unité Uh, entraîné par Amar Siliel qui, pour l'instant, creuse les cas aux abords du tombeau malartique sur le gris Scream Ahead. Puis on retrouve Backpacker, uh, donc uh, Bergerac devant uh, le gris Scream Ahead, Backpacker. Uh, puis on retrouve Battle of Alley, Gian, Boy, Blackburn, Rock Creation, Prince of Persia et finalement Arabian Air donc en queue de peloton avec uh, toujours Bergerac uh, le gris streamhead reste bien dans sa foulée Creation amorce uh, déjà uh, son effort avec uh, uh, Backpacker qui est très bien placé Blackburn Rock également se rapproche dangereusement il y a Battle of Allegia toujours dans le coup Noir's Boy Prince of Persia uh, Arabian Air avec uh, streamhead qui passe à l'offensive va accrocher Bergerac uh, Backpacker en embuscade Blackburn Rock uh, va essayer de revenir tout comme Creation Battle of Allegia Noir's Boy et ensuite Prince of Persia uh, Arabian Air en pleine ligne droite avec Bergerac, Il Stream Ahead est passé et donc en tête de cette épreuve avec Blackbone Rock qui essaie d'arriver tout comme Backpacker, mais Stream Ahead ne sera pas rattrapé. Il gagne devant Prince of poche Backpacker Blackbone Si seul à l'avant, sera encore une fois dangereux, bientôt le départ. Départ de cette cinquième course, 1600 mètres à parcourir, bon départ Triple Fate Line, Ensuite, on retrouve Alitaro Trail Mars également la CR Springman sur les barres. Alitaro Trail va se placer en cinquième position euh, juste à l'extérieur pour l'instant de Springman. On retrouve Sitsi Kamadans, Haila à l'arrière Stop All the Clocks et Special Blend. Alors, aux avant-postes, c'est CR finalement qui décide de partir avec Praveshchoril au tombeau à l'Arctique avec deux longueurs d'avance sur Triple Fate Line. Redmar, Springman va courir en quatrième position. Additirect Trail s'est placé cinquième sur les barres. À son extérieur, Sid Sikham Dance. Ensuite, Hale en dehors, lui de Stop All the Clocks. Et Special Blend qui ferme le cortège en pleine descente. 700 mètres à parcourir dans cette épreuve pour CR avec Auril. Quel avantage toujours sur Red Moss, Roy. Triple Fate Line, le favori et troisième. Springman se rapprocher tout doucement. Sid Kamadans, Heidi Tarot Trail qui va suivre donc Triple Fate Line. Hale commence son effort à l'extérieur de Sid Kamadans, On retrouve Stop All the Clocks et Special Blend. Les chevaux à bord de la cour pour entrer maintenant dans la ligne droite de finale avec Red qui va attaquer sérieusement. CR à l'intérieur. Triple Fate Line, Heidi Tarot Trail, Springman à l'extérieur. Alors Springman qui tente de revenir, Hale lancer à l'intérieur, Heidi Tarot Trail, Red Moss, Springman, Red Moss, quel avantage face à Springman Red Moss va l'emporter devant Springman.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 La monture de Richard Oliver Tauta va foncer, va tomber sur Paddington Sluck. Ensuite, Italian Way, regardez Moonrise Sensation, va prendre la mesure de Italian Way. Boston Nimitz euh, sera obligé de réagir derrière avec Power Tower en pleine ligne droite. Euh, maintenant, avec Paddington Sluck, G.I. Joe en pleine piste est parti sous la selle de Richard euh, Oliver. G.I. Joe, Paddington Sluck, Worldbuster à l'extérieur. G.I. Joe, attention, pas gagné encore, puisque Paddington Sluck revient. Paddington Sluck Bientôt le départ. Départ de cette huitième et dernière course, 990 mètres avec New Abbey. Excellent départ à l'intérieur, du moins sollicité. Gojuel également bien parti. Gonna run almost winter, crushing force. Into the mystic Moroccan retreat, saint Andreas Stone Circle. À 600 mètres de l'arrivée avec New Abbey, almost winter qui va maintenant s'amener. Almost Winter, New Abbey, Gunnar Runner. On retrouve par la suite go Jewel Into the Mystic Rushing Force, San Andreas, Moroccan Retreat, et à l'arrière, Stone Circle, les chevaux à bord de la cour pour entrer bientôt dans la ligne droite finale avec Almost Winter, New Abbey à l'intérieur, Go Jewel, à l'extérieur, Gunnar Runner. Donc go Jewel, le favori qui prend les choses en main. N'Uabé tente de revenir à l'intérieur San Andreas. Mais Go duel le seul favori à s'imposer cet après-midi, et il va le faire tranquillement sous la montre de Bernard Federer devant Crushing.